Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuce consacré à Inkscape. On va voir trois astuces proposées par iK26. Alors je vais faire apparaître d'abord la fenêtre objet. Alors première astuce concerne le contour. Donc je sélectionne avec l'outil sélectionner et transformer des objets mon petit cœur ici et je veux lui appliquer un contour tout simplement mais sur la couleur et on clique sur la molette de la souris. Voilà. Alors moi j'avais l'habitude d'utiliser la touche Shift et d'appuyer sur la molette. Voilà donc là c'est quand même beaucoup plus pratique ceci étant fait, troisième astuce on voit comment modifier euh, le contour ici donc on se met sur le petit chiffre et on va faire glisser la molette et vous voyez ça permet d'augmenter ou de diminuer le contour voilà donc trois, euh, deux astuces très pratiques très faciles la troisième astuce est un peu plus technique on va sélectionner par exemple un rectangle on va faire la une coupe donc je mets mon rectangle au dessus de mon cœur. on va sélectionner les deux objets donc le cœur, j'appuie sur Shift et je sélectionne mon rectangle. Et par défaut, lorsqu'on fait un clic droit et qu'on fait définir une découpe, eh bien on a le petit logo qui nous indique qu'on a bien une découpe. Par contre, on n'a pas la possibilité de modifier le cœur qui est dans la découpe. Alors moi j'avais l'habitude, donc je reviens un petit peu en arrière, de faire un Ctrl-G, de grouper, donc de mettre mon cœur dans un groupe, d'appuyer sur Shift de sélectionner mon rectangle, de faire un clic droit et de faire définir une découpe. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a bien le petit picto comme quoi c'est une découpe. Par contre, je peux rentrer dans mon groupe et modifier mon cœur dans ma découpe. Donc ça, vous connaissez. Hop, je reviens en arrière. En fait, pour éviter de faire ça, il faut aller dans les préférences globales d'Inkscape ici et venir donc dans comportement, sélectionner chemin de découpe et sélectionner mettre tous les objets découpés ou masqués dans un même groupe. Voilà, une fois que c'est coché, on est tranquille. Lorsqu'on va faire une découpe ou un masque, là je vais faire ma découpe, automatiquement, Inkscape nous crée un groupe, et on peut comme ça gagner du temps et venir modifier notre petit cœur dans notre découpe. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que par défaut, eh c'est cette option qui est cochée. Voilà, donc il faut le savoir. Euh, merci encore, n'hésitez pas à poser des questions ou à proposer vos astuces. Euh, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.